premiumbeat.com bonjour à tous alors bonsoir pour d'autres c'est Kaby Biambou junior j'espère que vous, vous portez bien encore donc comme vous l'avez vu en affiche aujourd'hui on va parler des obligations et vous allez bien sûr euh, comme vous l'avez constaté euh, comprendre qu'il y a l'état du gabon donc l'état du gabon qui a fait un emprunt obligataire donc et cet emprunt, donc, permet aux investisseurs, donc, étudiants, particuliers et toute personne physique ou morale de pouvoir investir son argent et gagner des intérêts à la fin. Alors, ne quitte pas tout à l'heure. On reprend les explications après une petite pause. Merci. Alors nous y revenons, comme je le disais, dans la vidéo précédente, Donc nous avons parlé des actions de la société des réassurances SGR. Nous avons vu que la société des réassurances est allée sur le marché secondaire, donc le marché boursier de la BVMAC, comme vous le voyez en fond de cran. Et donc aujourd'hui, là, on ne va pas parler des actions, nous allons parler des obligations. Alors, il y a, comme vous avez vu à l'affiche, l'État du Gabon qui a fait un emprunt obligataire. Un emprunt obligataire, c'est quoi Un emprunt obligataire, c'est le fait qu'un État puisse donc demander à des investisseurs sur le marché primaire, premièrement, d'investir donc sur ses activités futures hein, dans l'espoir et dans l'obligation de rembourser à ses investisseurs des intérêts selon la modalités fixées Et vous avez vu la société, donc plutôt l'État du Gabon, donc par le ministère de la relance de l'économie fait un emprunt obligataire donc, dans l'État du Gabon à hauteur de 6,25%, donc 6,25%, je rappelle que c'est 0,0625. Donc, vous allez, quand une personne achète une obligation, il devient ce qu'on appelle un obligataire. Et un obligataire a droit à des intérêts, donc des des intérêts sur le montant des obligations qu'il a achetées et pour cette société donc il faut se dire qu'il y a euh, il faut au minimum acheter 50 obligations pour voilà euh, être donc obligataire dans cet emprunt fait par l'état du Gabon donc L'emprunt obligataire était sur le marché primaire, donc il n'était pas encore sur le marché primaire, sur le marché secondaire. Mais là, en ce moment, donc l'emprunt obligataire de l'État du Gabon a été coté à la même date que la SGR Gabon. Mais je n'avais pas abordé ce sujet. Mais là, aujourd'hui, je vous informe également que les actions, donc les obligations plutôt de l'emprunt euh, obligataire de l'État du Gabon, est disponible également sur le marché financier de la BVMAC. Et vous pouvez également donc, faire une demande pour acheter des obligations. Et comme je vous l'ai dit, voilà, vous allez, nous allons tout de suite aller, cette vidéo ne sera pas longue, tout de suite aller sur, donc, la plateforme et vous verrez, donc, simplement les emprunts obligataires que fait, donc, là, le ministère de la relance et de l'économie gabonaise. Donc, sans plus tarder, vous allez me suivre. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur le marché la BBMac, Puisque ce marché est le marché secondaire, donc, elle vient ici sur le marché exfise secondaire. Donc, la loi, c'est l'offre et la demande. Nous allons ici sur le marché, le marché des obligations parce qu'elle a été, donc, cotée en tant qu'obligation. Donc, nous allons aller sur le marché des obligations pour voir les obligations qui sont disponibles. Donc, pour les emprunts obligataires, l'État du Gabon. Alors, si vous voyez ici, l'emprunt obligataire de l'État du Gabon, vous allez voir, c'est de 2022 à 2028. Nous sommes là. De 2022 à 2028, vous allez le remarquer. Si je ne l'ai pas encore vu, on va remonter un peu plus. Donc, emprunt obligataire de l'État du Gabon, 20, 2022-2028 ici vous êtes là 2022 ça c'est 2022-2028 État du Gabon Donc l'état du Gabon a fait donc cet emprunt obligataire et ici si vous voyez bien comme je vous ai dit ça fonctionne sur la loi de l'offre et de la demande. personne n'a encore fait une demande pour acheter une, euh, des obligations ou personne n'a encore offert donc le marché est là vous pouvez faire une demande pour acheter une obligation et pour montrer que cette information est euh, on va dire est légal donc vous allez toujours sur l'actualité comme je vous ai dit vous allez sur l'actualité ici voilà nous sommes sur l'actualité ici les nouvelles de la baby et vous verrez que donc l'emprunt obligataire de l'état du gabon a été bien contracté voilà a été bien euh, fait donc et une information légale donc vous allez descendre ici vous voyez ici la cérémonie de cotation donc il y avait l'emprunt obligatoire obligataire l'État du gabon donc EOG à hauteur de 6,25% donc toutes les personnes étudiants et toute autre catégorie de personnes qui veulent bien investir ici vous voyez donc comme je vous ai dit vous êtes ici ici emprunt obligataire de l'État du gabon vous pouvez cliquer comme je vous ai dit avant d'investir sur voilà le marché financier il est bien de lire des informations des sociétés qui sont cotées en bourse. Ici, vous avez la documentation de l'information de l'emprunt obligataire de l'État du Gabon. Et voilà. On a ici, l'État du Gabon fait un emprunt obligataire de 175 milliards. Et là, vous pouvez acheter au minimum 50, 50 obligations. Ça fait 500 000 au calcul. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est la documentation. Voilà, vous pourrez lire également. Donc, vous pouvez lire le document. Ici, les informations, qu'est-ce que voilà l'état du Gabon veut faire avec cet argent qu'elle emprunte, logiquement c'est pour à, à aboutir au projet de société, et c'est construction de route, projet de l'État. Donc c'est un peu souvent pour ça. Donc vous lisez, c'est un document de 180 pages, voir si vous voulez bien vous informer, bien sûr. Donc vous lisez tout ça. Voilà. Et si vous voulez acheter, euh, bien sûr. Si vous voulez acheter bien sûr des obligations, eh bien, vous allez contacter les sociétés de bourse, les sociétés de bourse qui sont affiliées à, euh, à l'emprunt obligataire de l'état du Gabon ok donc merci d'avoir suivi cette vidéo c'était pour vous informer et vous dire simplement les emprunts obligataires de l'état du gabon est disponible pour plus d'informations ceux qui peuvent aller plus loin ceux qui manquent d'informations faites les recherches sur le marché financier et écrivez moi pour ceux qui veulent plus savoir encore comment acheter mais déjà sachez que si vous voulez acheter une obligation vous voulez acheter des obligations allez-y sur le marché déjà vous voyez s'il y a des personnes qui veulent bien vendre des obligations ou s'il y a des personnes et qui en demande, et je vous ai dit vous venez sur le marché des obligations, c'est là où on voit la quantité donc l'emprunt obligataire de l'État du Gabon s'étend sur 5 ans donc sur 5 ans 2022-2028, voilà, donc pendant qu'ils ont emprunté votre argent si vous avez acheté 50 actions, ça veut dire que chaque année quand ils vont donc euh, siéger, ils vont donc vous verser les intérêts de 6,25% qui est égal à 0,625 donc également les investissements en instruments financiers comportent des risques il se peut que l'activité du Gabon fonctionne mal, mais jusqu'alors l'état du Gabon est toujours un état voilà qui euh, les la zone de la CEMAC fait confiance parce que voilà on, on présume et on a l'assurance que l'État du Gabon paye toujours ce qu'elle voilà. Donc l'État du Gabon ce qu'il doit. Merci. Donc, essayez de vous informer. Bien sûr, c'est un point obligataire pour les étudiants qui veulent investir. Vous pouvez mettre votre argent là-bas et chaque année, voilà, prendre quelque chose et vous devenez un obligataire. Vous ne devenez pas un actionnaire, vous devenez un obligataire. Donc, merci de vous informer et merci d'avoir regardé cette vidéo. et voilà, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je rappelle, cette chaîne est là pour informer sur finances, le financement, euh, comment se développer personnellement. Et aussi pour les nouveaux bacheliers, n'oubliez pas, abonnez-vous déjà parce que bientôt, dans le, les concours, euh, bientôt, le bac va arriver et ce sera dommage que vous puissiez vous inscrire, euh, vous vous abonner en retard sur cette chaîne, pour voir les pratiques, comment créer son compte e-bourse et signe. Alors, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur comment... Investir. Merci et portez-vous bien.